Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, le potager au mille trésors. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du potager à l'assiette dans laquelle on va parler de comment cuisiner des lasagnes aux courgettes sans viande. Pour se faire, cueillez vos légumes, puis épluchez-les. Moi, je ne les épluche pas complètement parce que ce sont des produits du jardin bio et cultivés naturellement, sans produits chimiques. Lavez-les, puis évidez les de leurs graines si besoin. Coupez-les. Préparez également vos oignons. Épluchez-les, émincez-les et faites-les revenir dans une poêle ou une casserole qui contiendra plus tard vos courgettes. Une fois qu'ils sont bien dorés et que vous avez ajouté les dimens de votre choix... Versez vos courgettes et faites-les cuire en mettant un couvercle, par exemple. Il ne faut pas trop les faire cuire puisqu'elles vont passer au four ensuite et il ne faut pas qu'elles se transforment en purée. Donc il faudra qu'à la fin de la cuisson, elles soient encore un peu fermes. Pendant ce temps, vous pouvez préparer votre béchamel. Vous pouvez remplacer cette dernière par juste une sauce à base de crème fraîche et d'œufs. Pour faire la béchamel, faites fondre du beurre, ajoutez de la farine, mélangez bien. Une fois que vous avez obtenu une pâte avec la bonne consistance, ajoutez du lait petit à petit en mélangeant bien entre chaque moment où vous versez votre lait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Une fois que la béchamel a la consistance de votre choix, arrêtez et passez à la constitution de vos lasagnes. Beurrez tout d'abord un plat à gratin, au fond duquel vous placerez tout d'abord une couche de béchamel, puis une couche de courgettes. Ensuite viendra une couche de pâte à lasagne. Ajoutez un peu de jus de cuisson des courgettes de manière à ce que les nouilles cuisent plus vite et de manière homogène. Réitérez l'opération jusqu'à ce que votre plat à gratin soit plein et que vos ingrédients soient épuisés. Finissez donc par une couche de fromage, par exemple emmental ou gruyère. Passez au four le temps que le tout cuise et que les lasagnes gratinent, puis dégustez J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très vite